Bonjour à toi chers spectateurs, Un beau matin de Mia hansen Love. C'est un film qui me titillait surtout pour le casting. Parce que j'avoue que Mia hansen Love est une cinéaste avec laquelle j'ai un petit peu de mal. Ça marche un film sur deux concrètement. Et vu que le dernier long métrage que j'ai vu d'elle en date, puisque je n'ai pas vu Bergman Island, ça ne marchait pas. J'étais un peu en train de me demander si ça allait valoir le coup quand même de voir Un beau matin. Mais sait-on jamais, des fois on peut être surpris. Le résumé pour faire simple, Sandra est une mère célibataire qui semble comblée, même si son père est atteint d'une grave maladie, l'empêchant d'être autonome. Ses retrouvailles avec Clément, un ami de son ancien mari, vont bouleverser un peu son petit monde. C'est compliqué de réussir à parler d'un film devant lequel on s'est profondément ennuyé. Parce que l'objectivité voudrait que je vous dise que il y a quand même des choses intéressantes dans ce film. Indéniablement. Un travail de la mise en scène des personnages qui est plutôt réussi. Mais ce film ne raconte pas grand-chose. Et même pire, ce film donne l'impression d'avoir suivi des personnages pour ne finalement ne pas les voir évoluer. Et à partir de là, ben, on a l'impression que ce voyage ne sert pas à grand-chose. Et donc du coup que Mia Hansen Love se perd dans une espèce de longue et pompeuse démonstration d'une maîtrise indéniable qu'elle a de la scénographie, mais où, du coup, elle n'a rien de concret à nous montrer. Juste une héroïne qui va faire un peu du surplace avec un homme, qui ne va pas réussir à comprendre son père, qui ne se pose peut-être pas les bonnes questions, finalement, sur comment le comprendre, et du coup, qui nous laisse complètement sur le banc de touche à côté. Et c'est ça mon problème avec un beau matin, c'est que, du coup, ben... On peut indéniablement dire que My Hansen Love maîtrise son film, mais si c'est maîtriser pas grand-chose, ben au final on est un peu perdu en tant que spectateur. Une tranche de vie est un moyen de raconter beaucoup de choses pour un auteur. De peut-être simplement chercher à construire une aventure, de développer un petit groupe de personnages, autant d'une chronique sociale ou humaine, ou simplement de raconter un héros, seul, face à une certaine idée de la société mia Hansen Love choisit de nous conter celle d'une jeune femme en plein questionnement amoureux face à la descente de son père dans la maladie, pour une œuvre très anecdotique, qui ne rend jamais sublime le parcours de son héroïne, qui se perd dans une démarche créative assez stérile et qui surtout ne réussit pas à être passionnante, malgré des personnages à la base intrigante. En termes d'écriture, euh, My Hansen Love choisit réellement de nous plonger dans l'esprit de son personnage principal. Ce qui est en soi une bonne idée, puisque au vu de ce qu'elle est en train de traverser, ça peut amener plusieurs paliers de compréhension émotionnelle et affective, et donc du coup faire en sorte que le spectateur s'attache réellement aux différents personnages, au centre de ce récit. Mais on ne va pas se mentir, concrètement, derrière, ça n'amène pas grand-chose. Ça n'amène pas grand-chose parce qu'en tant que spectateur, on se retrouve dans l'esprit d'une jeune femme qui semble constamment faire des choix dictés par les autres. Et moi j'ai beaucoup de mal avec les personnages, où ils ne prennent jamais réellement de décision et de position eux-mêmes. Parce que, pour moi, ce sont des coquilles vides. Ce sont des personnages qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de réelle évolution, qui n'ont pas de parcours dramatique. Parce que si ce sont les autres qui font des choix pour toi, finalement, il n'y a aucune mise en perspective d'un certain destin. Or, on ne va pas se mentir, les trois quarts des personnages qui suivent une aventure cinématographique se retrouvent face à des choix et donc prennent des décisions. Sandra ne prend aucune décision. Sandra se laisse balader au fur et à mesure de son avancée par soit des, des instants romantiques mais poussifs soit la maladie de son père qui du coup l'affecte mais sur laquelle elle n'a aucun impact et, et moi c'est vraiment ce qui me dérange au bout du compte j'ai l'impression de suivre un personnage qui ne fait que vaguement serpenter entre deux trois histoires et qui à aucun moment ne prend de réelles décisions ou ne souhaite faire face à d'autres personnages qui l'empêchent d'avancer le personnage de la mère étant la plus belle démonstration de ça c'est un personnage qui a un poids énorme sur le personnage de Sandra Sandra ne l'affronte jamais et pour moi c'est très problématique parce que du coup ben, Sandra ne fait rien et, et nous, ben, on s'en fout un peu du coup de cette histoire. Hansen Love veut construire, comme évoqué avant, une chronique humaine et romantique, avant de, comme souvent dans son cinéma, amener la société au cœur de sa réflexion. Sauf qu'ici, la société n'apparaît que par la présence du père de Sandra, et surtout, on ne ressent pas le poids actuel de sa réflexion. C'est un film qui parle de la vie, de l'hésitation, de la connaissance et du savoir, et surtout, de la trace que l'on laisse dans l'esprit de ses proches, mais c'est un scénario qui ne fait que traverser ces thématiques, qui ne parvient pas à les sublimer, à les rendre touchantes ou fortes, simplement à leur donner un poids de l'instant, qui marche, certes, mais qui ne tient pas la longueur de l'écriture. En termes de mise en scène, bon, déjà Mia Hansen Love, comme je le disais au début, elle a un vrai travail du graphisme. Elle a une esthétique, elle a des traits de caractère, elle a déjà ce grain particulier, cette pellicule qu'elle choisit d'opter, enfin... C'est chose très rare aujourd'hui dans le cinéma français de voir encore des auteurs choisir d'opter pour de la pellicule. Et quand c'est pas de la pellicule, c'est un travail du grain qui amène quelque chose de particulier à l'image. Donc My Senlove Love maîtrise ça. Elle maîtrise également une certaine forme de rythme. Le film est plutôt bien rythmé. Je trouve que pour un long métrage de 1h50 qui au final brasse beaucoup de vide, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt dynamique. Mais encore une fois, on en revient à ce problème. Ce problème de mettre en scène pas grand chose. Et là, du coup, bah, on est coincé en tant que spectateur. Parce qu'on ne se laisse pas immerger par ce récit. On regarde ces personnages, on se laisse vaguement embarquer par deux, trois de leurs histoires. On se dit « Ah, oh, il a un caractère que j'aime plutôt bien. »« Ou ce personnage a l'air plutôt charismatique. »« Ou ce personnage est assez émouvant. » Mais lorsqu'on en arrive à la fin, eh ben, on se dit, je n'ai pas vu ces personnages avancer. Je n'ai pas vu ces personnages évoluer, je n'ai pas vu ces personnages changer ou, ou parcourir un semblant d'histoire qui les amène à repenser le monde ou la société d'une certaine manière. Alors, Je ne dis pas non plus qu'il faut le met, remettre complètement en question tout ce qu'on a autour de soi, et tout ce qui nous entoure et tous nos proches. Mais c'est toujours intéressant de voir une réelle évolution d'un personnage. Or, Sandra n'évolue pas. Clément euh, est un personnage très antipathique et tous les autres personnages qui entourent Sandra ben, sont assez vides. Et donc du coup, on en revient à cette idée que ben, Millions and Love maîtrise son film, mais si c'est maîtrisé pour ne pas raconter grand-chose. Est-ce que c'est utile Hansen Love se voudrait être une rêveuse, une auteure cherchant à amener une longue et langoureuse réflexion autour du romantique dans la société moderne, de l'affect amoureux face à la société d'aujourd'hui, où l'on pense à l'avenir du monde, et où l'on oublie parfois, à juste titre, à quel point l'humain est aussi important dans son individualité. Au fond, la réflexion est touchante, et reste assez juste, mais elle ne suffit pas à elle seule à porter et réguler un film, et même si l'on sent que la démarche de la cinéaste est emmenée par une idée assez émouvante, et qui pourrait toucher le spectateur, celui-ci semble constamment rappelé à l'ordre de la fiction par une place de la mise en scène qui devient un peu trop factice. En termes de casting, celui-ci est bon. Il rien à redire. Melville Poupeau est bien. Pascal Grégory est époustouflant. Je trouve vraiment que c'est un acteur qui porte à merveille les personnages qu'il choisit d'investir, et ici, il est d'une sensibilité et il a fleur de peau, c'est juste fou. Nicole Garcia est exécrable, mais le personnage veut ça, donc c'est parfait. C'est même magnifique à voir. Et il y a une actrice qu'on retient surtout, qui prouve à beaucoup de gens qui avaient tendance à un peu cracher sur sa gueule au fil des films, qu'elle sait se remettre en question et elle sait évoluer, parce qu'ici elle est vraiment époustouflante. Et elle maîtrise son personnage. Et Dieu sait que c'est un des rares points réellement positifs de tout ce film. « Les Assez Doux impose une sensible et douce interprétation qui porte avec justesse l'ensemble du métrage pour une prestation qui touche, et qui donne quand même beaucoup de positif à une œuvre qui en compte finalement peu. » Au bout du compte un beau matin est un film très long pour ne pas raconter grand-chose. Et à partir de là, c'est très problématique. Mais je pense avoir cerné à peu près ce qui me dérange avec Mia Hansen Love. C'est une cinéaste qui filme des personnages qui, s'ils ne s'ennuient pas, n'évoluent pas. À partir de là, c'est un peu problématique parce que c'est le principe même de regarder des personnages, les voir évoluer. Je veux dire, même la plupart des films qui sont un peu expérimentaux, ils vont avoir une évolution. Ils vont montrer quelque chose qui change. Ça peut être le monde, ça peut être un personnage, ça peut être une société. Mais là, Myrn Love* ne nous montre pas grand chose. Elle nous montre une jeune femme hésitée avec un amant extrêmement euh, lourd et particulièrement chiant. Je crois que c'est le bon mot. Un père qui, du coup, n'a pas de réelle évolution par rapport à ce qui lui arrive. Et elle qui ne prend qu'une décision. Donc un beau matin de Mirand Hansen Love, c'est pas forcément un film que je vous conseille de voir, parce que je pense que vous risquez de vous ennuyer devant. Mais après, si vous avez un doute à voir, essayez. Mais honnêtement, regardez d'autres films de Me Hansen Love. Il y a des films qui sont beaucoup plus intéressants dans sa filmographie. A plus